Euh, bonjour, il est 16 heures. On va commencer euh, notre webinaire sur euh, la présentation du jeu Discussion historique. Euh, je vais faire cette présentation-là avec euh, Marie-Ève et Claudine qui euh, ont participé à la réflexion justement pour la mise en place de, de, de, de ce jeu-là. Euh, L'expérimentation aussi euh, qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a eu lieu dans quelques centres de services. Et puis bon, justement, pour vous présenter euh, cette chose -là, là, donc à trois, on ne sera pas euh, de trop, donc je suis content. Merci à vous deux d'être euh, là aujourd'hui. Euh, merci d'être là en grand nombre. Là, donc, il y a plein de monde un peu partout, là, donc on est très heureux d'avoir euh, beaucoup de personnes à ce webinaire euh, qui va durer 30 minutes et qui, euh, par la suite, euh, un coup que la présentation va être terminée, bien, on va avoir une période de questions qui va suivre. Comme ça, si vous avez 30 minutes à consacrer, à ce webinaire-là, ben, euh, vous allez avoir l'information globale qui est nécessaire pour bien comprendre le jeu et son utilisation dans un contexte pédagogique en classe. Donc, on va aborder euh, toute la question de la discussion historique, qu'est-ce que c'est, euh, les règles du jeu, vous présentez le jeu, le, le jeu comme tel, vous parlez de quelques expérimentations qui ont eu lieu en classe, puis bon, peut-être euh, la possibilité de… Euh, de voir ben, par observation, justement, est-ce qu'on peut garder des traces d'évaluation quand on, re, on regarde nos élèves discuter. Voilà, Marie-Ève. Donc, merci Steve. Euh, donc, bonjour. Donc, euh, marie ferland donc conseillère pédagogique. Euh, c'est sûr que on, dans le diaporama, on a voulu aussi qu'il soit autoportant pour les gens qui, euh, qui s'en serviraient de façon euh, sans webinaire. C'est sûr que des fois, il y a beaucoup de textes, euh, mais c'est sûr que nous, on va le résumer. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir vous résumer euh, nos propos. Euh, donc, le jeu à la base, euh, ben, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire un jeu finalement? Euh, ce qu'on souhaitait de, un, c'est quand on le réfléchit, c'est de trouver un, un élément de motivation pour nos élèves. On sait qu'entre autres, secondaire. La motivation, c'est parfois difficile. Donc, euh, et le jeu, de par sa définition, donc c'est quelque chose qui favorise la motivation, qui trouve sa motivation à l'intérieur de soi par un engagement qui est actif. Euh, quand on joue, on fait quelque chose. Donc, euh, c'était vraiment l'idée de départ et qu'on s'en serve, entre autres, en classe pour développer des connaissances et favoriser l'action. Euh, Steve, tu vas pouvoir passer. Depuis qu'ils sont tout petits, les jeunes, les enfants, ils apprennent en jouant parce qu'ils s'engagent, parce qu'ils qu interagissent en jouant et euh, ça a été un petit peu no notre, notre idée de base. Donc, ce qu'on voulait, c'est de faire développer le langage et la pensée, notamment la pensée historique, à l'intérieur de notre jeu euh, et en favorisant le développement des capacités sociales et émotives parce que curieusement, euh, on s'est rendu compte qu'un jeu de table, euh, pour nos ados, ce n'est pas toujours euh, su, ce n'est pas toujours utilisé. Euh, donc on on s'est rendu compte que oui, on va, on va, euh, on va apprendre euh, l'univers social par notre jeu, mais on va apprendre aussi les règles de ce que c'est jouer en société. L'apprentissage individuel dans un groupe, donc on a mis une petite, euh, une petite diapo, donc euh, par rapport à la recherche, donc on a trouvé que c'est possible, même si on, on réalise un apprentissage qui est ensemble, qui est dans un travail qui est collaboratif, de chacun développer des apprentissages individuels. Le cas de la discussion historique, c'est vraiment euh, de développer sa pensée historique, notamment en s'appuyant sur des connaissances qu'on va, qu va vous montrer à travers le jeu, et en développant aussi des savoir-faire, en les mettant concrètement en action, nos fameuses opérations intellectuelles. Donc là, plutôt que de les mettre sur un papier, on va vraiment les rendre visibles aux yeux des élèves. Euh, c'est sûr que de par notre jeu, un des éléments qui est très, très intéressant, c'est la covalidation, c'est-à-dire que les élèves, entre eux, vont covalider leurs réponses. Donc, ça va permettre de, un, euh, permettre de, de valider les réponses des autres, mais aussi de confronter ce qu'on pense connaître aussi, euh, puisqu'on ne connaît pas toujours. On a fait une petite diapo pour distinguer la ludification de la, la ludicisation. Pardon. Donc, ce sont deux termes euh, qu'on qui, qui qu entend parfois. Donc, principale différence, la ludification qui vient de l'anglais gamification. Donc, c'est vraiment euh, de faire quelque chose dans le but d'obtenir une récompense. C'est un petit peu le même principe des jeux vidéo. Là. Réussi tel, tel tableau, tu vas avoir une récompense, tu peux passer à l'autre. On n'est pas là-dedans. Nous, on est vraiment dans la ludicisation, donc l'idée, c'est de rendre une activité, un apprentissage agréable, amusant, en engageant les jeunes et en ayant une attitude qui est vraiment ludique. Tout ça dans le but d'essayer de développer la motivation de nos élèves d'acquérir des connaissances puis de développer des compétences. La discussion historique. Pourquoi on a mis l'image de réinventer le monde dans un café Parce que parfois, euh, vous savez, quand on est tous assis autour d'une table puis qu'on débatte par rapport à quelque chose, on peut régler bien des problèmes. Donc, c'est un petit peu l'idée de faire ça en univers social, euh, c'est de rendre ça. Euh, de rendre ça plaisant, de rendre ça le fun. T'sais, on ne s'en va pas sur la lune, on joue aux cartes. Donc, c'est plaisant, il faut que ce soit simple. Puis, on veut aussi garder ça simple. Fait que si c'est simple pour vous, ça va être simple pour les élèves. L'idée, c'est qu'en jouant, on ait envie de jouer et de, de, de parler d'univers social. Tout ça, à la base, c'est parti euh, de notre fameuse pandémie où euh, on a dû, dans notre cas comme conseiller pédagogique, accompagner des profs qui se sont retrouvés à enseigner à distance avec des capacités euh, toutes différentes, avec une expérience aussi différente. Euh, donc, on a eu Daniel Deschamps, Daniel Deschaines, qui est CP à la Commission au Centre des services scolaires des Découvreurs, qui a fait une expérimentation avec son enseignant Éric Bédard en histoire de cartes. Euh, et entre autres, Éric, ce qu'il voulait, c'est de développer une façon de conserver des traces à l'oral. Donc, euh, en ce faisant, donc, il s'est rendu compte que euh, en, en faisant jaser les élèves, donc en leur posant des questions à l'oral, les élèves étaient capables d'expliquer euh, de façon assez surprenante, donc beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Parfois, un élève qui peut être faible à l'écrit, si tu lui poses la même question à l'oral, on peut être surpris de sa réponse. Donc, euh, quand Daniel est arrivé avec cette expérimentation-là, euh, on s'est dit, est-ce que ce serait le fun de développer quelque chose pour permettre aux élèves d'utiliser davantage l'oral en, en classe d'univers social? On sait qu'ils le font déjà beaucoup en anglais. Ça fait partie de leurs compétences de dialoguer en anglais. Ça se fait aussi beaucoup en français. Donc, si les élèves sont déjà euh, à utiliser donc ces façons de faire, là, pourquoi ben, ne pas transposer ça en univers social? Donc, ça a été, euh, ça a été notre, notre idée. Je ne vous lirai pas chacune des bulles, mais bref, ce qu'on s'est dit, on s'est dit ce serait le fun de susciter un échange entre les élèves. Ça pourrait être avec L'enseignant avec un élève, donc de jouer à deux, on pourrait le faire seulement les élèves ensemble ou encore l'enseignant qui joue avec eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir valider ce qu'on pense connaître à partir d'un sujet X. Donc, euh, les cartes vont, vont devenir le prétexte à devoir mentionner quelque chose. Euh, ça peut se faire quand euh, ce qu'on a souhaité, c'est que ça se fasse de façon le plus régulière possible. C'est-à-dire que, euh, c'est sûr que la première fois que vous allez jouer, l'idée d'expliquer les règles, tout ça, donc prend un petit peu plus de temps, mais l'idée d'utiliser ça régulièrement, c'est de pouvoir le faire en une quinzaine de minutes, en fin de période, on s'en sert pour réviser ce qu'on a vu aujourd'hui, on s'en sert avant un examen. Donc l'idée, c'est de le faire souvent, euh, mais de ne pas passer une heure, une heure quinze à jouer. Ce n'est pas ça l'intention, c'est vraiment d'y aller de façon plus courte. Euh, ce qu'on se disait, c'est que parfois, vous convoquez donc les enseignants en récupération, euh, mais à part leur repasser de la théorie ou à part leur faire faire des exercices supplémentaires, on manque parfois d'idées sur comment faire réviser les élèves. Ben si vous vous asseyez avec trois quatre élèves et que vous jouez aux cartes avec eux, ça demeure une façon ludique de faire de la révision, de revoir des contenus euh, et de valider aussi à, voir à quel point ils comprennent ou ils ne comprennent pas finalement. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Claudine Goupy, je suis conseillère pédagogique au centre de services scolaires de la Bourse-Ève-Chemin. C'est moi qui vais prendre la relève. Donc, euh, par rapport à ce que marie vient de dire, on parle de discussion historique dans le, dans, dans, dans le cadre avec, avec le jeu discussion historique qui a été créé. Mais il y, y a possibilité aussi d'avoir des échanges avec les élèves et de conserver des traces de tout ça. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais bref, l'intention du jeu discussion historique qui a été développé par le récit, c'est de développer l'habilité des élèves à discuter entre eux sur des sujets historiques mais en le faisant de façon ludique. Donc, on sait qu'en classe d'univers social, souvent, c'est l'enseignant qui parle. Alors là, l'idée, c'était de donner la parole aux élèves pour en même temps nous valider euh, la compréhension des élèves. Donc, je vous présente le jeu rapidement. Quatre types de cartes. Donc, il y a les cartes bleues, les cartes sur le 3QO. Donc, qui, quoi, quand, où. Bien sûr, et il y a des mots clés qui euh, sont inscrits sur les, euh, sur les cartes qui guident les élèves lorsqu'ils jouent cette carte-là, ils ont quand même un indice euh, de, de ce qu'ils pourraient mentionner sur le sujet. Il y a les cartes rouges qui portent sur les aspects de société, donc les cinq aspects économiques, culturels, sociaux, territoriaux et politiques. Il y a les cartes vertes, cartes sur la méthode ou la pensée historique, hein, nous, nous, ce qu'on appelle aussi les opérations intellectuelles, il y a certaines opérations intellectuelles, la cause, conséquence, changement, continuité, similitude-différence. puis il y a une carte document aussi qui permet aux élèves d'aborder de, de, de, de, la euh, méthode historique. Et il y a bien sûr, parce que c'est un jeu, les cartes noires, donc euh, c'est un jeu de, de, de hasard de, de stratégie. Alors euh, il y a les cartes, on va vous les présenter sur la diapo suivante. Je pense que ça peut être intéressant aussi, Steve, si tu veux. Merci. Donc, on les voit toutes ici, les cartes qui, euh, qui constituent le jeu. Donc, les fameuses cartes bleues là, sur les, le 3 q les cartes rouges sur les aspects de société, les cartes vertes sur la méthode de pensée historique, puis les cartes noires, Choisis un sujet, pioche une carte, change de sens, Change de sens, passe ton tour, miroir, changer de paquet, changer de paquet, c'est intéressant parce que c'est une carte qui a été ajoutée à la suite d'une expérimentation en classe où les élèves disaient bon, ça prendrait encore plus de, de, de, de, de jeu, de, de, de, comment je ça, de hasard euh, dans le jeu, alors ça a été une carte qui a été ajoutée, suggérée par des élèves. Les règles du jeu, en gros, là, euh, bon, on place les élèves en équipe de 3 à 4 joueurs. Pour l'avoir expérimenté, là, euh, euh, certains enseignants disaient qu'à plus de 4 joueurs, là, euh, il y a des élèves qui sont peut-être moins actifs. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de penser à des équipes de 3 à 4 joueurs. Euh, l'enseignant précise le thème de la discussion de façon générale. Par exemple, l'arrivée des loyalistes. Chaque élève pige 5 cartes. et euh, À tour de rôle, les élèves déposent une carte et doivent traiter du sujet identifié par l'enseignant. On se rappelle que c'est un peu inspiré du fameux jeu une eau qui est connue par, par tous. Alors l'idée, c'est de euh, se débarrasser, c'est le premier dans le fond c'est de de toutes ces cartes, toutes ces cartes qui remportent la partie. Et là, la réponse qui est intéressante, c'est que l'élève dépose une carte et la réponse doit être validée par les autres. Et l'enseignant circule, observe ses élèves pour faire ensuite un retour en classe. Euh, donc, si on modélise rapidement, là, bon, par exemple, l'élève A joue une carte bleue qui sur le thème de l'arrivée des loyalistes. Donc, euh, qui? Les, les loyalistes sont les habitants des 13 colonies qui sont restés fidèles à la couronne britannique. Bon, Les autres élèves approuvent la réponse. Parfait. L'élève B joue une carte rouge sociale. Alors, il doit, euh, il mentionne les, lo les loyalistes sont des anglophones protestants. Donc, les, euh, les autres élèves confirment ou infirment la réponse. L'élève 3, lui, joue une carte de hasard, donc miroir. Alors, il impose le thème de son choix à un autre joueur. Et enfin, l'élève D euh, doit répondre à la question, ce qui met fin au premier tour. Donc, les loyalistes revendiquent une chambre d'assemblée. Est-ce que j'oublie quelque chose? Euh, donc, l'enseignant peut demander de retirer des cartes qui sont moins touchées par le thème abordé. En fait, c'est ça, vous avez toute la latitude. Hein. Certaines cartes vont peut-être être plus euh, difficiles à utiliser dans certains contextes. Je pense entre autres à, euh, par exemple, changement continuité euh, qui, euh, des fois, pose problème parce que nécessairement, c'est un changement par rapport à quoi. Donc, il faut vraiment avoir un point, un objet de, de, de, de, de comparaison. Euh, et aussi, il peut être adapté au, au niveau du primaire. Par exemple, on n'a pas travaillé telle opération intellectuelle, on n'a pas travaillé tel aspect de société. Donc, on peut vraiment euh, manipuler le jeu, c'est-à-dire retirer des cartes euh, selon, selon le thème, selon l'âge des élèves, selon le niveau. Euh, L'enseignant modélise bien sûr les discussions attendues avec des exemples. Des exemples pardon. Je pense que la première fois qu'on l'utilise, c'est important de vraiment modéliser avec les élèves, faire un premier tour, modéliser comment on joue. Euh, et euh, des fois ça prend un petit peu plus de temps, mais après ça, pour les fois suivantes, euh, ben, ça devient euh, parfois une routine de fin de, de, fin de cours euh, en révision, euh, peut-être pas tous les cours, mais bref, euh, voilà. L'enseignant affiche des documents au tableau, on va vous montrer tantôt différentes façons de l'utiliser. Euh, on pourrait afficher des documents au tableau pour alimenter la discussion historique, on pourrait aussi donner un dossier documentaire, là, comme ce qu'on voit, le dossier documentaire du récit. Euh, ceux qui l'ont utilisé ont laissé, en, en tout cas du moins chez nous, les enseignants qui l'ont utilisé, euh, laisser le droit euh, aux notes de cours, par exemple. Donc, c'était dans un principe de révision. Alors, les élèves pouvaient, euh, pouvaient fouiller dans leurs notes. Jeu de carte impression. Donc, Steve, tantôt, tu en as parlé, mais je crois qu'on était euh, juste, juste avant le webinaire. Donc, il y a un lien cliquable où est-ce que vous pouvez accéder au fichier à imprimer du jeu. On vous donne les consignes pour l'impression, donc il y a la possibilité d'imprimer vous-même le jeu chez vous. Euh, J'ai fait l'expérience au, au mois de juin, donc imprimer, plastifier, découper, euh, c'est une option puis euh, c'est très, très réalisable. Il y a aussi la deuxième option dont Steve va peut-être vous parler davantage à la fin, l'imprimeur, le jeu de cartes classique, on s'est posé la question, est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir un jeu de cartes de qualité professionnelle, puis bon, euh, Steve et son équipe ont entamé des démarches et oui, effectivement, on, on va pouvoir vous, vous proposer cela. Expérimentation en troisième et quatrième secondaire, donc ça je pense que c'est intéressant, on n'avait pas prévu de vous présenter la petite vidéo, si je ne me trompe pas, Steve, hein, euh, c'est une enseignante qui l'expérimentait, puis je trouve ça intéressant d'entendre justement son expérimentation, son vécu avec les élèves, euh, donc en gros, là, ben, bref, je, les commentaires principaux sont écrits, mais je pense que je vous Steve, on pourrait démarrer la vidéo. Oui, juste me confirmer que ça fonctionne. J'ai oublié peut-être de cocher. Pas de problème. Si tu veux l'agrandir? On n'entend pas le son. OK, je vais juste recommencer mon partage. J'ai comme pas prévu ça. Donc, en gros, ce que l'enseignante disait, c'est que les élèves, ça leur permettait de réviser plus facilement. Euh, ils se corrigeaient entre eux. Ce constat aussi euh, fait par les enseignantes, c'est que les élèves avaient de la difficulté à fouiller dans leurs notes. Donc, ça a été vraiment une révélation pour les enseignants de dire « bon, vous savez comment ils sont Selon vous, ce serait quoi la part pédagogique pour les enseignants ou pour vous autres, comme euh, pour les élèves euh, les élèves, un, ont vraiment aimé ça, fait qu'ils ont fait de l'histoire puis ça ne rendait pas compte. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était très, très, très euh, libre comme euh, discussion et tout ça. Et euh, au niveau de la révision, je pense que euh, de consolidation et de révision, moi, je pense qu'il y avait la part pédagogique. Donc euh, quand tu viens de voir une petite partie de, de thèmes, tu peux consolider avec ce jeu-là? C'est ça, mes élèves, euh, ils ont dit, ah, oh, ben, c'était amusant, euh, euh, on n'avait pas l'impression d'être dans un cours d'histoire. Euh, puis, en même temps, ça, là, ça permet de réviser. Puis, il y en a qui se sont rendus compte de, que finalement, euh, il ils avait oublié des petits bouts, puis il y avait des bouts qu'ils n'avaient peut-être pas compris. Là. Vous estimeriez à combien de temps une première fois? pour jouer, justement, au nous historique. La première fois qu'on joue, c'est un 30 minutes qu'il faut prévoir, euh, mais après ça, ça se joue facilement entre 15 et 20 minutes. Là. Puis même, je te dirais que plus long que ça, à un moment donné, on tourne en rond un peu. Là. Moi, je pense que c'est le genre de jeu qui peut être utilisé très souvent, mais pas longtemps. Euh, ils m'ont déjà demandé, là, Madame, là, le cours de révision que vous voulez faire, là, on peut-tu, à la fin, faire un 20 minutes là-dessus? » Euh, de jeu du Nord. Là, ils m'ont fait promettre qu'ils allaient rejouer d'ici juin parce qu'ils ont vraiment aimé ça. Qu'est-ce que vous entendiez en tant que tel dans, dans les conversations? Est-ce qu'on parlait de la fin de semaine ou on parlait vraiment d'essayer de, de, de mettre sa carte avec un, avec un propos historique? Euh, non, euh, j'ai vraiment été euh, agréablement surprise. Euh, je l'ai euh, expérimenté en secondaire 4 puis en secondaire 3 aussi. Euh, puis, tu sais, les élèves, ils ont vraiment embarqué, puis euh, tu sais, ils essayaient de répondre. Euh, tu sais, c'est sûr, il y a tout le temps des niveaux différents euh, dans les élèves, là. Donc, il y en a des, tu sais, que c'était beaucoup plus facile pour eux de répondre aux questions, puis d'autres que c'était un petit peu plus ardu, puis justement, ils devaient fouiller dans leur note de cours. Mais euh, tout le monde a bien participé, puis tout le monde a apprécié. Puis, je pense que c'est ça, là, ça leur a permis aussi de voir euh, que certaines notions ils étaient plus ou moins bien comprises ou euh, quoi que ce soit. Puis aussi, euh, quand je circulais, ben euh, les autres personnes de l'équipe, ils disaient non, c'est pas vrai. Euh, il y avait comme euh, une une certaine régulation qui se faisait de, par rapport à la réponse. En effet, ben moi, juste pour euh, tu parlais de parler de fin de semaine tantôt, euh, je pense à un petit coco que, une équipe là, que tu sais, c'est le genre d'équipe qui. Euh, n'auraient pas nécessairement participé à ce genre d'activité. Puis là, je suis allée les voir puis j'ai dit « là, on parle pas trop de notre fin de semaine. » Puis ils m'ont répondu « ah ben non, c'est bien trop le fun, on le fait pour vrai. Euh, » Ils étaient vraiment contents de jouer à ça. Mais oui, moi, ce que je ferais, donc euh, on met les thèmes qu'on met sur notre affiche, sur une petite feuille, quelque chose. Les élèves cochent à chaque fois, sur, sur, parce que ça, ça allait en lien avec un document. Là. Donc, on met les documents. Les élèves cochent, s'ils ont compris pas super compris où ça serait à réviser. Et on pourrait à ce moment-là faire une espèce de consultation de dire combien d'élèves ont compris le point 1, combien d'élèves ont compris le point 2 et revenir sur certains éléments là. Est-ce que vous irez? Donc euh, voilà. Pour... merci donc je pense que c'est intéressant d'entendre des, des collègues là, qui l'ont expérimenté puis de voir leur expérience aussi. Puis sachez qu'aussi on s'est inspiré des fois de, des commentaires des élèves là, pour, pour améliorer le jeu de, depuis ce temps. Euh, il y a aussi eu une, une expérimentation au centre de service scolaire démil donc avec une enseignante qui est Mme Andriane Lavoie. Donc les constats sont sensiblement les mêmes. Là. Euh, une chose qui ressortait c'est que les élèves étaient ils disaient que le fait que c'était un jeu, ils n'hésitaient pas à répondre, chose qui n'aurait pas nécessairement faite en classe. Euh, ils ont presque la rétroaction que chacun se donnait. Euh, euh, les élèves ont bien participé, même après le son de cloche de la fin du cours, donc euh, vous avez les, les commentaires principaux là, euh, de l'enseignante sur cette expérimentation-là. Donc, c'est à moi. Donc, euh, la façon de jouer, finalement, une fois que les élèves sont installés, assis, en équipe, euh, qui ont leur carte, donc c'est de projeter euh, à propos de quoi on va jouer, finalement, euh, de projeter le sujet. Donc, différentes options possibles, tout dépendamment aussi de la durée que vous avez. Hein, si vous voulez faire 115 minutes et faire ça très, très simple ou de façon plus élaborée. Donc, euh, trois options possibles, tout simplement écrire le sujet au tableau ou le, au TNI. Donc, si vous avez un sujet qui plus est… Le, plus le sujet va être large, plus vos élèves vont pouvoir, dire des choses par rapport à ce sujet-là. Si vous arrivez avec un sujet qui est très pointu, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont avoir rapidement fait le tour. Euh, projeter des documents au tableau. Tous ceux qui travaillent avec les tâches déjà faites par le récit ou qui les connaissent, il y a déjà énormément de dossiers documentaires déjà faits. Ça peut être une belle façon de les utiliser, soit en complément avec la tâche que vous avez déjà et vous vous servez des mêmes documents que vous pouvez projeter sur votre TNI, ou encore, pour ceux qui n'utilisent pas cette tâche-là, mais qui vont travailler dans leur cahier d'exercice, de se servir de ce dossier documentaire-là, qui est déjà prêt finalement, ça peut vraiment être intéressant. Troisième option possible, l'équipe du récit présentement ont élaboré des diaporamas qui sont franchement très intéressants, qui sont très complets aussi, pour diriger finalement la discussion. Ça, c'est un exemple avec l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, il y a une question qui est globale pour lancer la discussion. Quelles sont les causes et les conséquences de la formation de la Fédération canadienne? Après ça, il y a des termes précis sur lesquels on peut faire un tour. Bon, par exemple, la formation de la Fédération canadienne, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça selon les cartes que tu as? Ah bien, moi, je suis capable de nommer euh, la cause. Donc, l'élève va mettre la carte cause, va mentionner la cause et les autres doivent valider mais ben oui, c'est vrai ou non, tu es dans le champ, c'est autre chose. Après ça, on repasse à un autre point. L'idée, c'est d'avoir des thèmes pour faire discuter les élèves. Euh, par la suite, donc ceux qui vont choisir d'utiliser ces diaporamas-là, ces donc il y a une synthèse pour revenir sur les sujets abordés pour finalement ben, donner les bonnes réponses aux élèves ou s'assurer qu'ils partent avec les bonnes réponses. Donc, ça, c'est pour euh, les diaporamas qui sont créés par le récit. Les diaporamas qui sont présentement disponibles, donc, euh, les gars en ont fait euh, pour tous les secondaires. Euh, donc, qui sont inscrits là, là je ne vous les lirai pas. Et pour avoir la liste complète de ce qui est déjà disponible, donc vous allez pouvoir cliquer sur euh, le lit par lien diaporama. À mon tour, avec les traces d'évaluation par triangulation, donc en fait, c'est que cette, ce jeu-là émane de réflexions qu'on a eues l'an dernier, vous savez, avec le contexte de l'évaluation qui n'était pas nécessairement facile en ligne avec la situation et tout ça. Et bon, bien sûr, ça donnait lieu à un jeu de cartes qu'on joue en présentiel, mais bref, ça part de là. Parce que euh, l'évaluation par triangula triangulation, c'est quoi? C'est qu'on dit que lorsque l'enseignant en cours d'apprentissage, euh, ben, ça permet quoi? Ça permet de, de, de vérifier si l'élève atteint atteint les, les objectifs d'apprentissage et on peut le faire en recueillant des traces. Donc, donc, on précise les résultats d'apprentissage attendus à l'élève, donc à la fin du cours, tu seras en mesure d'expliquer les causes et les conséquences de la rébellion des patriotes. On précise les critères d'évaluation et on peut recueillir par triangulation les preuves d'apprentissage et euh, une de ces preuves-là, c'est la conversation. Donc, on a les conversations, les observations et les productions. Donc, par exemple, pendant une conversation dans une production ou par l'observation en classe lors d'une activité, on peut identifier des élèves. Hein, on peut le faire, euh, euh, on peut jouer à une ou à un grand groupe, on peut identifier des élèves, les, les, les, les, les convoquer en récupération, travailler avec eux avec le jeu pour recueillir, des, euh, recueillir dans le fond, leur compréhension à l'oral. Donc, la triangulation, c'est ça, c'est de, de converser avec l'élève pour euh, clarifier sa compréhension à lui. Donc, ce qu'on dit dans l'évaluation en cours d'apprentissage, c'est que lorsque les données d'observation, qu'elles soient conversation, observation ou encore les productions, ce avec quoi on est le plus familier, c'est que plus on accumule des données, on vient valider dans le fond notre jugement professionnel. Euh, on a créé une grille d'observation toute simple, là, sommaire. Là, euh, par exemple, là, si je voudrais euh, recueillir des. En fait, je, je veux consigner ces traces-là. De, de, de, obs... J'observe mes élèves qui sont en train de converser. Alors, comment je pour... de quel type d'outils je pourrais me servir? Alors, en classe papier, j'aurais bon, une liste d'élèves avec mes objectifs euh, d'apprentissage. L'élève est capable de caractériser l'arrivée des loyalistes et, capa... et l'élève est capable d'interpréter euh, l'arrivée des loyalistes dans la province de Québec, donc les causes et les conséquences. Et je peux noter de façon très en circulant, euh, maîtrisé, euh, euh, acceptable ou non maîtrisé, et ça me permet de recueillir des traces. C'est sûr que dans un contexte de classe où -ce que tous les élèves jouent à une eau, on s'entend que c'est difficilement réalisable. Par contre, une grille comme ça peut nous servir par exemple en récupération avec 4-5 élèves où est-ce qu'on peut consigner ces, euh, ces traces-là. Euh, échanger avec la discussion historique, donc il n'y a pas nécessairement seulement le jeu là où est-ce qu'on peut recueillir des des des traces de conversation de de, de où les élèves donc s'expriment à l'oral. Par exemple, euh, les élèves échangent sur un concept en première secondaire, donc vous avez les liens là vers la vidéo YouTube. Ça, je pense entre autres, c'est les élèves les élèves du secondaire, de deuxième secondaire, qui discutaient de la Révolution américaine. Euh, ils avaient ils avaient euh, utiliser une application, le croquis note pour euh, représenter leur compréhension de la révolution américaine. C'est très intéressant de les entendre expliquer euh, les, concepts, disons, les concepts, les causes, les conséquences, bref, ce qu'ils ont retenu du sujet. Et on pourrait consigner ces, ces observations-là. Une production vidéo en cinquième secondaire, euh, en éducation financière, où les élèves, donc, ont assez, on, on, c'est sur les droits des travailleurs, si je me souviens bien, où est-ce que les élèves doivent s'exprimer. On pourrait euh, recueillir des traces de, ces, de cette production-là, ou encore une présentation de projet. Dernier outil euh, qui est un guide de planification qui n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé euh, de, de l'utiliser avec le jeu, mais on trouvait ça intéressant pour ceux qui utilisent le jeu à quelques reprises durant l'année, que ce soit le jeu de discussion historique ou encore d'autres jeux sérieux en univers social. Donc, d'être capable d'associer une intention. Pourquoi tu joues finalement? Est-ce que c'est pour réinvestir des connaissances? Est-ce que c'est un outil de motivation? Bref, c'est un petit peu pour... Euh, vous aider à porter un regard critique vraiment sur, euh, sur votre pratique. fait que, euh, euh, le guide de planification est accessible, euh, mais ce n'est pas prioritaire pour jouer finalement. Euh, le jeu peut être proposé plusieurs fois au courant de l'année pour que l'élève progresse dans son habileté à discuter. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que finalement, cette, cette, ce jeu-là devienne euh, un outil de verticalité intéressant. Imaginez si nos élèves, du primaire jusqu'à cinquième secondaire, jouent aux cartes en histoire, ce serait trippant. Donc, c'est sûr qu'au primaire, euh, je le vois plus présentement au troisième cycle, et c'est clair qu'au primaire, on enlève des cartes. Ce qu'on veut qu'ils possèdent aux primaires, finalement, c'est les aspects de société, euh, c'est le 3QPO et c'est quelques opérations intellectuelles. On n'ira pas au même niveau, au même degré d'échange, mais ça va permettre de centrer les élèves vraiment sur l'essentiel, finalement, en univers social, qui n'est pas toujours simple aux primaires. Euh, utiliser le même jeu, bien, ça va permettre quoi? Ça va développer le mode de pensée historique. Si c'est utilisé du primaire, même juste au secondaire, ça permet l'analyse critique de source hein, parce que c'est ce qu'on fait. Lorsqu'il y a une image qui est projetée, elle vient d'où, cette image-là? C'est quoi l'image? Qu'est-ce qui est représenté? C'est un... Le jeu permet de développer les opérations intellectuelles, la construction de concepts et finalement, l'éducation à la citoyenneté aussi, parce qu'on joue à un jeu de société. Steve, si, je vais te laisser terminer. Oui. Euh, donc euh, voilà, pour ce qui est du jeu comme tel, comme on vous l'a dit, c'est possible de l'imprimer gratuitement, puis bon, euh, le faire plastifier euh, dans, vos, euh, dans vos centres de service. Mais on s'est dit que ce serait le fun d'avoir des jeux de qualité, euh, vraiment euh, de bonne qualité, durable. Puis on s'est dit ben ça serait le fun de faire une, euh, une commande collective, donc dans le fond, euh, c'est sûr que si je fais imprimer 10 paquets comme ça, bien, ça va me coûter très cher. Mais si j'en fais imprimer 1000 à la gang, bien, je vais avoir un coût euh, vraiment moindre. C'est un peu ce qui est illustré ici. Là. Donc à 100 jeux, par exemple, avec un imprimeur, bien, ça aurait coûté, mettons j'aurais eu 100 jeux comme ça, mais ça me, me coûté 15 piastres le jeu. Et là, vous voyez, à ce jour, on est à 791 jeux en commande. Donc, euh, on est presque à 1000, donc euh, ça, ça va, le coût va tourner autour de 7,90 le jeu. Ce qui permet, puis bon, ne euh, vous passez pas par le récit, c'est vraiment avec l'imprimeur, puis il n'y a, a aucun euh, bénéfice qui est fait. là. Donc, c'est vraiment au, au, au, au coûtant que euh, le coût de revient est là. Donc, euh, euh, l'idée ici, c'est si vous êtes intéressé par ce type de jeu-là, donc il y a à peu près, je pense, une trentaine de, de, de commandes au, au total qui ont été faites, euh, c'est soit par des centres de services, soit par des écoles. Bien, euh, vous pouvez remplir le formulaire là, qui, euh, qui est là. Donc, euh, Dani l'a mis dans le chat. Merci, euh, Dani. Puis, bon, euh, nous, euh, c'est ça, on, on se rencontre le vendredi et lundi là, avec l'imprimeur pour voir combien on va avoir de jeux. Mais vous avez jusqu'au 12 décembre là, pour euh, soumettre votre demande. Euh, pour faire partie de ce, ce, cet achat collectif-là. Ce qu'on demande seulement, c'est d'avoir, pour éviter qu'il y ait trop d'envoi de, de, de, de, de, en, à faire, finalement, qu'il y ait un minimum de 10 jeux qui soient euh, faits par commande. Donc, si vous souhaitez, puis c'est à peu près ce qu'on a besoin, c'est peut-être 8, euh, 8 jeux, mais vous en aurez deux de donc, euh, en, pour votre classe, ou vous pouvez en acheter pour votre département, le prêter à des profs, euh, dans le fond, dans l'école. Donc, euh, donc, un minimum de 10 jeux par commande. Donc, si vous êtes un prof dans, une, dans un centre de service, vous pouvez commander 10 jeux et euh, avec le nombre collectif, bien, on va certainement, je pense, arriver à, à ce coût-là de 7,90 le jeu euh, pour, euh, pour le 12 décembre. Donc, on, on l'espère bien. Puis, bon, pour, parce que vous avez assisté à cette formation-là, euh, vous pouvez réclamer, on a un système de justement de reconnaissance de notre côté, donc euh, reconnaissance professionnelle, vous savez qu'il y a une trentaine d'heures à, à, à, à tous les deux ans que vous devez faire en formation, donc ça c'est la façon officielle du récit de participer. Dans un premier temps, vous euh, pourrez euh, prendre le lien qui est ici, euh, Maud est, et, euh, est en train de le mettre, donc vous connectez en Campus, on vous recommande d'utiliser le site, euh, bon, ben, le, le, votre adresse Microsoft ou Google de votre centre de service. Donc, pour pouvoir vous connecter d'abord ou vous inscrire si ce n'est pas fait. Donc, euh, vous allez devoir vous, vous inscrire à Campus Récit. Et ensuite de ça, Maud va ajouter un deuxième lien. Ce deuxième lien là, ben, il va vous permettre d'obtenir le badge. Donc, dans un premier temps, vous connectez le lien là et ensuite, vous allez pouvoir obtenir le badge discussion historique qui va certifier dans le fond que vous étiez avec nous cet après-midi. Donc, les deux étapes sont importantes à suivre dans le chat. Là, le lien et les liens sont là. Ça mettrait fin à l'atelier comme tel. Euh, et euh, bon, on serait. Je voudrais remercier Claudine et euh, Marie-Ève, vraiment. Ça a été un plaisir là, pour cette présentation-là. C'est très clair. Puis, euh, aussi, euh, donc, dans le fond, on serait dans la.